Autre exemple de coopération sud-sud. On parle de plus en plus dans Business Africa de la présence chinoise ou indienne sur le continent, et très peu de celle du Brésil. Pourtant, les échanges commerciaux entre le géant sud-américain et l'Afrique ne cessent d'augmenter. D'après la Banque mondiale, ils sont passés de 2 à 12 milliards de dollars entre 2000 et 2010. Pour en parler, j'ai rencontré André Correa do Lago, le principal négociateur brésilien pour la conférence Rio 20, sur le développement durable qui aura lieu en juin prochain dans son pays. On l'écoute. Comme l'Afrique, le, le Brésil possède de nombreux atouts, on l'a dit et on, on le redit encore. Pourtant, si aujourd'hui le Brésil fait partie des pays qui comptent dans l'économie mondiale, aucun pays africain, hormis l'Afrique du Sud peut-être, ne connaît la même réussite sur le plan économique. Non, en fait, euh, en Afrique, il euh, y a beaucoup de pays qui ont un taux de croissance bien plus élevé que celui du Brésil. Ce qui se passe, c'est que le Brésil est un pays très inégal en matière de, de, de région et en matière d'ailleurs de, de distribution de richesses également. Donc je crois qu'il faut, comme c'est un pays énorme, parfois par exemple une région comme celle de São Paulo, qui est extraordinairement industrielle et, et, et développée, est un contraste très grand avec d'autres régions du Brésil, comme par exemple le Nord-Est. Donc, si, si, si on voit le Brésil, ce qui est très intéressant dans cette relation entre le Brésil et l'Afrique, c'est que nous voyons que des solutions euh, euh, importantes d'une région du Brésil peuvent être un très bon, euh, une très bonne référence pour certaines régions de l'Afrique et vice-versa. Et c'est ce genre de sophistication de la pensée de croissance économique, d'équilibre social, etc., qui doit être développé. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus avoir cette idée qu'il y a des modèles de développement que nous devons suivre. Nous devons, au contraire, chercher des solutions spécifiques et c'est très intéressant de voir qu'en Afrique, euh, la, la, les opportunités qui s'ouvrent sont gigantesques, comme tout d'un coup, on se rend compte qu'au Brésil, euh, ça se passe aussi. Mais, mais le fait est que le Brésil euh, est en train de suivre ce chemin depuis plusieurs années. Les résultats commencent à apparaître maintenant. Mais, mais c'est un processus, et c'est un processus qui exige tout d'abord que le pays se connaisse soi-même, pour qu'il sache quelles sont les bonnes réponses euh, de son point de vue. Vous avez parlé un peu plus tôt d'échange d'expériences. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'échange d'expériences entre le Brésil et des pays africains Oui, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Euh, euh, c'est intéressant parce que le, le, le Brésil, une des grandes réussites du Brésil euh, des dernières décennies, c'est dans, dans le domaine de l'agriculture, où nous avons investi énormément dans les connaissances, dans la technologie, adapté au sol du Brésil. Donc nous avons des régions du Brésil qui, à 40 ans, on disait ce ne sera jamais bon pour l'agriculture. Aujourd'hui, ce sont des régions extrêmement riches. Et cette expérience, euh, euh, nous, nous sommes en train d'en de, euh, de, de, de, de discuter avec l'Afrique, la l'EMBRAP qui est cette entreprise brésilienne de l'État brésilien euh, qui développe par exemple des, des grandes des technologies extraordinaires du point de vue de l'agriculture tropicale. L'EMBRAP est présente en Afrique et euh, est en train d'apporter de, de, de, ce, ce, ces connaissances que nous avons. Uniquement Mais... dans les pays lusophones ou non, dans non, toute l'Afrique non, non, non, non, pas du tout. Euh, euh, de, de, et, et ce qui est de nouveau la même chose, comme l'Ambrapa sait qu'une région du Brésil est différente de l'autre, l'Afrique c'est la même chose, les pays sont très différents, les régions des pays sont très différentes. Donc ce qu'il faut c'est apporter cette capacité d'interpréter de connaissances des nécessités spécifiques. Beaucoup de critiques sont concentrées sur la Chine et l'Inde et parfois votre pays, de la part des, des pays européens ou des États-Unis par exemple, par rapport à votre relation avec l'Afrique. Ces critiques, comment est-ce que vous les prenez Qu'est-ce que vous répondez à cela bon, D'abord que ces pays qui ont colonisé l'Afrique et qui ont colonisé mon pays ont, fait, ont commis tellement d'erreurs en Afrique et dans nos pays, que vraiment c'est difficile qu'ils puissent se permettre de critiquer comment cette relation qui se développe chaque fois plus forte entre la Chine, l'Inde et le Brésil avec les pays africains, et qui est une relation qui est une relation euh, totalement voulue, c'est-à-dire c'est une, une relation euh, qui se développe de façon naturelle et euh, loin d'être imposée comme c'était euh, à l'époque euh, où ces pays euh, colonisaient euh, nos pays. Donc euh, je crois que euh, c'est un peu ils sont un peu perplexes de voir que malgré les, les, leur présence historique en Afrique, d'autres pays en développement peuvent arriver et développer une nouvelle relation avec l'Afrique qui, je crois, est en train de porter des fruits extrêmement positifs. Mais tout ça, c'est très lié à une énorme difficulté des pays développés d'accepter que les solutions pour les pays ne soient pas des solutions qu'ils considèrent les meilleures. Ça, euh, euh, ce côté un peu paternaliste des pays développés, de trouver qu'ils ont l'expérience, euh, écoutez-nous, nous avons des réponses. Mais justement, euh, l'idée le, le, de Rio plus 20, c'est exactement ça. Il n'y a pas de réponse qui serve à tout le monde. Les réponses doivent venir de l'expérience et des spécificités locales. Et, et donc, euh, c'est exactement l'opposé de la vision euh, coloniale.